Entrer dans le vif du sujet, je ne sais pas si tu connais euh, le principe de l'émission, il y a une rubrique qu'on appelle le fauteuil blanc. Et c'est dans cela que tu es installé là. c'est pas toutes blanc. Les questions. Mais imagine que c'est blanc. C'est blanc. blanc, mais là, ah donc, là, là. dans ton esprit, c'est blanc. Ok, ah. bah, je suis là. Hein. Donc je tu es dans là. le fauteuil blanc. Voilà. Et tu es obligé, tu es sommé de répondre à toutes nos questions. C'est bon C'est obligatoire. Il <rire> n'y a pas Joker. Non, moi la je la suis gentil. Donc tu peux, tu peux dire Joker Mounia. Tu es une vendue mais t'inquiète ça dépend ça. de ce que je vais dire ah aussi ouais, ça. allez on est parti et ça arrive right now <musique> Alors Ferré, et, et j'invite donc tous nos auditeurs à nous rejoindre sur le live en ce moment projeté sur le direct euh, Traskot d'Ivoire Donc vous allez sur notre page Facebook, vous verrez donc tout ce qu'il y a à voir Et vous pourrez poser des questions, encourager si le cœur vous en dit Quoi qu'il en soit on sera très heureux de vous savoir connecter Ton actualité donc Ferré pour revenir à toi est marqué par la sortie de ton album Dynastie mm -hmm. Où figure donc le clip marathon Marathon, Toc Toc. Voilà, qui est sorti donc depuis près de 5 jours maintenant. Oui. Avant, il y a eu Toc Toc, voilà. Toc Toc, c'est sorti les vendredis. Le vendredi. Et Marathon, les samedis. Le samedi. Ah, tu as inspiré, le vieux. Donc, trop de titres dans ta valise, on dirait. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de titres. Parlons déjà de cet album. C'est un, un album qui a été réalisé déjà à Paris. Il y a plusieurs titres. Il y a plusieurs titres. Donc, mm -hmm. euh, parmi les titres, j'ai mm -hmm. sorti déjà 17 titres. Là, il y a 17, deux titres. 17 oh. titres. Il y a des involus qui arrivent. excusez il... avec mes collègues. Ben, il y a voilà. des choses ne comp... les... ils, ils savent pas s'amuser. Non, en fait, tu sais comment. 17 titres, si compose, composer, une, composer déjà une chanson, c'est n'est pas facile. Hein. Mais, mm -hmm. mais normalement, on devrait avoir trois titres, c'est C'est la Et raison si... pour laquelle j'ai fait 5 ans. Pour les faire 5 ah, ans quand même mais dix c'est beau. beaucoup mais en général oui. il écrit il écrit et puis il, il peaufine au fur et à mesure à dit il écrit aujourd'hui et puis au fur et à mesure il améliore Je il l améliore l mmh. exactement parce que faire Aussi, une chanson c'est Hein ah bon Juste dans ma tête. Dans ma Améliorer une chanson, ça prend du temps. Tu peux faire ça, tu peux changer des mots, des genres de choses comme mm -hmm. ça. Ça prend vraiment beaucoup du temps. Mm -hmm. ouais. Mais tu fus quand même inspiré. 17 titres pour un album. Et là encore, il est en train de dire qu'il y a d'autres à ah, y sont y a en a train de venir. titres Encore euh, l'année euh, prochaine, je pense euh, ça va sortir. Euh, en février, en février, c'est des titres qui vont sortir ou c'est un EP ou c'est non, c'est des titres qui vont sortir. C'est un fur et rumba, et à la mesure... majorité c'est 100% rumba. Maintenant, d'accord, mmh. ok, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations. On y reviendra. Alors, Ferré, tu as surpris. Euh, pas mal de personnes, donc euh, les, les fans, les mélomanes, sur ton titre euh, euh, qui est sorti en 2020, fin 2020, mm -hmm. Regarde-moi. Regarde-moi, oui. Voilà. Où tu nous proposes donc de la rumba lyrique et symphonique. D'où mm -hmm. est venue donc l'inspiration pour concevoir un tel titre ben En fait, euh, c'était l'idée. J'ai mm -hmm. rêvé de faire euh, le genre, genre de titres comme ça et puis je me suis inspiré à monsieur l'italien les, les pavarotti pavarotti en fait euh, dans ma tête je, je me disais toujours que non je dois chanter je dois faire un truc comme euh, comme lui je mm. sais que non c'est pas comme lui mais bon j'ai essayé non, quand même hey. parce que non. moi comme ah. ça là je connais pavarotti, pavarotti? Quand, eh. je, quand je te vois eh. je regarde ses tu spaghettis je te rends compte qu'il a chanté avec james brown hey ah ah non, non. Donc c'est ah monsieur euh, je... voilà quand il chante il me fait des chars de poule ouais. euh, c'est pour ça j'ai essayé non mais c'est bien mais mais ça sonne bien bon, toi ouais, ça sonne bien oui merci ça sonne Autant, bien félicitations si ça sonnait pas et, bien la y es est-ce qu'on va te retrouver plus sur ce genre d'influence encore ou euh, pas du tout tu voulais juste essayer et puis laisser euh, non si euh, ça n’est pas la composition si euh, j’arrive à voir des gens de chansons comme ça, je vais les faire encore. Mm -hmm. Mais pour le moment ça, euh, je reste, je laisse ça dans son coin. D'accord. Il okay. peut faire sur oh, du, genou au chaud. Ouais. On laisse voilà. ça au chaud. On laisse voilà. au chaud. La musique congolaise, pendant longtemps, a dominé l'Afrique. Ça, on, eh, chékéle, chékéle, chékéle. Eh, tout le tout le tout le Ça, c'est, ce qu'on fait au lomidé. Oh oui, on oui, était oui, saoulés. Oui. On en avait marre. Moi, j'ai pas vu dedans, mais bon, j'avais marre aussi. Tu n'avais pas marre comme moi, j'avais marre. Mon père, chaque jour, il ne sait pas écouter autre chose. Non, mon père, c'est musique quinoine, musique zaïroise ou rien. Faut pas lui proposer quelque Non, faut pas lui proposer quelque chose. de l'appelle la ça, on appelle ça Chalai aussi Je, Non, c'est Chalai, ils nous ont menti alors Chalai, c'est quoi ça Ils nous ont oui, menti tu pour lui. Faites ah non, il pas. Pas. Il Attention, il y a il deux, il y a pas. deux, Congo, Congo Kinshasa et, et Congo Braza. Et... Mm -hmm. Oui, attends, on va te montrer Chalai Mais ma chaussure va se gâter Non, ça peut pas se gâter ma fait. chalaï. Chalai, c'est comment Chalai, Et seigneur Hé, hey, zoomer sur Mounia voilà. Ah ça. Non, ça c'est.. Euh... Oh. Ah, mais on s'abaisse jusqu'à. Non mais le Chalaï là mais il était plus violent par moment au Mais, mais peut-être c'est notre nom, c'était pas. Euh... Ah ouais, là tu transpires à fond là. Ah oui, c'était Chalaï. Ah, C'est comme ça qu'on appelle aux... ah bon <rire> C'est ce qu'on ce nous a fait comprendre ici Donc on, on s'y a donné bien uh -huh. moi, Mounia s'y a donné pas moi uh -huh. Alors euh, aujourd'hui on, on parlait de la musique euh, congolaise Ça a dominé longtemps l'Afrique uh -huh. Et aujourd'hui il mmh, y a une grosse concurrence, hein, mmh. voilà on, on a d'une part les, la musique nigériane qui domine vraiment en ce moment l'Afrique et tout oui, oui. Euh, Et puis après on a les Ivoiriens qui viennent un avec peu. le coupé décalé <rire> Ah oui ça a pris hein, le coupé décalé ah, ah, ça a pris. Ah, ça a pris. On s'est inspiré a pris. de vous mais on, on, on copie bien, on Oui oh, ça, mmh, ça a pris, ça a pris Est-ce que si la rumba ou la musique congolaise a eu autant de concurrence, c'est pas parce qu'elle s'essouffle un tout petit peu non, non, c'est pas ça. Nous, c'est les problèmes combattants. Quand on a eu les problèmes avec les combattants, parce qu'on était interdit de, de jouer en France jusqu'à aujourd'hui. il y a des Aïe. problèmes pour jouer en Europe, tout ça. Ah, d'accord. Et c'est ça qui a fait que nous, qui a fait chuter un peu notre musique. Votre cote on, on a fait quand même, on a fait quand même, quoi, 12 ans, on peut dire que nous, pour jouer, 12 ans déjà des conflits. Oh. Et pour jouer en Europe... Pour... C'était compliqué. C'était compliqué. C vraiment très, très compliqué. C'est ça qui a fait chuter notre musique. D'accord, mmh, mmh, mmh. ok, ouais. c'est bien noté C'est clair En tout cas vous chers auditeurs, vous ne démordez pas On marque une courte pause de 30 secondes environ Mais vraiment toute tout, tout, tout, tout, voilà. petite Restez, ne partez pas Il n'y a, a rien d'autre. Et y a on revient juste après, déconnectez pas Trace présente, la liste du top 30 du Keep Walking Africa Découvrez les 30 personnalités qui ont fait avancer à grands pas Et avec audace, la culture Connectez-vous sur africatop30.trace.tv pour découvrir la liste Blue Nation. Le Zouglou, le vrai, le bon, le pur, prend prend toute sa place sur Trace, dans Zouglou Nation. Tous les dimanches de 18h à 19h, l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire en célébration totale sur Trace. Amoureux de l'ambiance à l'ivoirienne, fête à mise à jour avec les gros sons de l'univers Zouglou. Dimanche, 18h, 19h, prend position. On libère en Zouglou sur Trace. On libère en Zouglou sur Trace. Tu rates ça, tu te brises oh Trace, premier sur le zoolo, premier sur les ornithes please oh, oh. oh the music Let me see you drop it on the free oh. Génération 2.0 Génération C'est 100% radio libre tous les soirs 20h-22h Sur ta radio Trace Trace Bah vous voilà ah, on est de retour, hein. C'était pas si long, hein, à ce que je sache. Les gens, ils sont en train de parler lingala ou je sais pas quoi Et sur moi, le live. moi, hein. faut pas essayer avec moi. Je moi, j'ai peur de dire des mots qui ne vont pas être les mots. Mmh. Attention, hein. Mmh, tu dois dire n'importe quoi, C'est pour hein. bon. ça que <rire> je préfère me taire. Je vais te faire lire après. C'est mieux. Alors, Ferré, on continue donc euh, le fauteuil blanc. On continue avec euh, les questions pertinentes ou impertinentes. C'est maintenant dans Génération 2.0. Alors, Libanga, tu connais Le oui, Libanga, oui. c'est, c'est, comment on dit, spot. Mm -hmm. ici, Libanga, Libanga, Libanga, quand tu fais une chanson rumba, sans Libanga, c'est pas une chanson. C'est ah. pas une chanson Non, non, non, non, c'est ce notre, notre culture. Voilà, c'est ça qu'on je, je pense que ici, non, il y, y a plusieurs artistes qui les font, même, même ici, il y a des oui. Libanga, maintenant. Il y a Libanga, c'est pas maintenant, même, il y a longtemps, Il y a longtemps, même. DJ Léo. Ah, ah. Et Le libanga c'est tellement important. Mm -hmm. C'est le cœur même de la rumba. Voilà. C'est le cœur qui palpite. Voilà. Donc on va parler de libanga. Ah j'aime bien les ah. libanga moi. Et, et donc tu fais les libanga. Le libanga oui ça c'est obligé ça. C'est cool. Yeah, c'est obligé il faut. Aujourd'hui oh, on va faire libanga de nuit. Il va faire oui. mon libanga. Il ah, va ah, non libanga avant de partir. On va y arriver. Alors donc Ferré combien est-ce qu'il faut débourser? Ou être cité dans une chanson de Ferregula. Hum. Ah, ah, ah, ah je, je peux dire ça là là. Oui, ah, ah, ah, tu ah, peux ah, dire On nous écoute pas à hein, la radio là, c'est nous trois. Même pas, mais c'est nous trois comme ça. C'est nous trois, euh, Les même. dédicaces, ça dépend, hein, ça dépend. Y a, y a des gens qui aiment bien les dédicaces. Ils donnent euh, tu peux donner à 5 mille euh, 5 mille dollars. Oui, oui, cinq mille dollars. ok cool. 5 000 dollars américains. On n'a même pas commencé sur 100 dollars. Américains, ça dépend. calculez pour moi. On n'a même pas commencé sur 100 dollars américains. 5 000. Tu sais être dédicacé. Moi-même. Moi, je peux payer pour les dédicaces. L'artiste que j'aime bien, je peux payer pour mes dédicaces. Pour qu'il me dédicace. Je sais que ça va être partout les dédicaces. La gloire. Les dédicaces, c'est la gloire quand même. C'est vrai. Donc, toi, ça t'est arrivé de payer pour un Libanga si je veux bien. Non, est-ce que ça t'est déjà arrivé de payer pour un limbanga euh, Je suis artiste et moi je fais les limbanga. J'ai dit, ça peut m'arriver. Si ou d'autres artistes Oui, ça peut m'arriver. Genre, je bon, vais voir... Je... Ou soit, euh, Mounia. On, on peut faire... Je t'ai dit Mounia. Je peux faire un cadeau, mais... Hein, on peut dire ça comme ça, je fais un cadeau. Mais je veux bien que non, tu me, me dédicaces, des genres de choses comme ça. Mm. Oui Mmh. Mais je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'ai longtemps hésité à me lancer dans la musique, mmh. mais je veux me lancer dans la musique spécialité Libanga. Spécialité libanga mais attends, tu attends. Libanga, attends. Ça, doit, ça, ça doit être accompagné en fait avec une belle chanson. Il va chanter. Si Mouilla, est... Attends, on va ah, faire tu vas faire libanga de, de, de ferré tout à l'heure là. Je suis en train de chercher. <rire> Il va te les, payer les, mis, les musiciens. Attends, les musiciens. Don, Donnez-moi vos noms, je vais faire ils vos libanga. Vont, ils vont faire les libanga. 5 000 dollars, dollars. Ils vont te devoir tout de suite la yessonsa. Ils ont déjà l'instru hein. Mais je vais Les trouver... libanga c'est pas la chanson. C est, c est... C'est le spot, non C'est ce qu'on a dit. Le Libanga, ce n'est pas la chanson. C'est la dédicace. C'est la dédicace. Oui, c'est ce oui, la dédicace, la même que je vais faire. Les chanson, c'est d'autres aussi. Oui, je oui. Vais elle faire. elle va faire, ça. faire tout ça là, tout à l'heure là. C'est 5 000, 000, 000, 000 dollars, non oh, oh, oh, <rire> Même si elle ne sais pas, fait, je vais faire 5 000 dollars. <rire> Euh, donc, mais tu n'as toujours, toujours pas dit le prix Pour passer dans ton Libanga Il a dit 5 000, à partir de ah, 5000 dollars ça, hein, ça dépend Ça dépend Ça dépend aux gens, tout ça, les artistes hein. J'ai uh -huh. dit la majorité, euh, comment uh -huh. ça se passe au Congo uh -huh. uh -huh. D'accord, ouais. à partir de 5000 dollars C'est uh -huh. bien noté Et donc, quel est ton plus beau souvenir Depuis ta carrière, il y a longtemps quand même hein. Oui, oui, mon beau souvenir euh... Ton plus beau souvenir. souvenir Il y en a beaucoup Il y en a eu beaucoup, forcément Je pense d'avoir ma première fille c'est oh, ah, oui, oui. mignon. Je pensais que ça allait être lié à la musique et tout, euh, mais euh, là ça première Non, fille... ben, ma première fille, je l'ai jeune. Euh, ouais. À quel âge euh, si 18 ans. ans. Eh, le vieux 18 ans, <rire> 18 ans. <rire> <rire> mais moi j'ai eu mon premier fils à 15 ans. Ouais. Mounia, je viens de raccrocher ton téléphone, eh, ton micro, merci. <rire> <rire> Menteuse, <rire> mitova. Mais j'ai 15 ans Moi, ouais, ça, ah. euh, Attends. Donc, donc, on, on. À 18 ans. Oui. C'est trop ah. mignon bah. Non. Yeah, c'est risquant Non, c'est mignon. Et même risqué Je savais, moi, je l'aurais fait à 16 ans depuis. Bon, je viens de fermer son micro. Oh, donc. <rire> donne pas bon conseil, la fille. Là. À 16 ans, il allait manger quoi un m'a D'accord. Ma maman, là, je... Et, ah... <rire> et, et c'est quoi ton, ton pire souvenir Mon pire souvenir mm -hmm. euh... Mauvaise ou... Ouais, ouais mauvais. Un mauvais. mauvais, le... Mauvais The ah. baddest. Ah, je peux pas dire ça ici. C'est très, très mauvais. I... Hein. Et... Ah c'est très très bien. Non, on ne peut pas le dire. Ah, ça fait... ah. Et jusqu'à présent, ça te fait hyper mal non, encore. Non non non, on je... Je n'aime pas ça, la tristesse. Ça, ça me fait même peur. Ça t'incrimine Ça me fait même peur. Non non, on n'aime pas, pas la tristesse. non, c'est pas la tristesse. Est-ce que c'est quelque chose qui t'incrimine qui pourrait être préjudiciable elle dit quoi monsieur. Bien, bien, bien sûr. Ah d'accord. OK. Là c'est tout autre chose. Mm -hmm. OK. Bah c'est bon, bien noté. Plus. Ça fait peur. Mmh. Donc, mmh. <rire> <rire> quels sont tes rapports avec les artistes ivoiriens si tu en connais Je sais que tu connais José ouais parce que vous avez chanté. Oui, ah, je connais Mola, je Mouris. connais euh, mmh. je connaissais gratin, aussi qui euh, connaît pas, euh, qu sont qui sont ce qu qui sont, qu sont, qu sont en repose en Rafa. Et je euh, j'aimerais bien rencontrer euh, Kérosène aussi avec mais il fallait vite on allait l'appeler. Et oui, c'est. Azala ou c'est <rire> <rire> Non, j'aime bien les artistes ivoiriens. C'est quoi ces ivoiriens Ce que et, tu faisais, c'est une et chanson. Et qui... vu mon vieil mon uh, Asalfo. Salfo. Mm -hmm. Voilà, avec, avec tout le majit ouais. mm -hmm. mm -hmm. Non, mais ce que tu faisais tout à l'heure, c'est une chanson ivoirienne. Azala qui des go, go, go, go. Je vais le chanter tout à l'heure. Bah, hey bah <rire> hey, hey, hey, tu vas chanter la chanson de, de l'artiste que tu aimes bien, mais voilà. dont tu ne te rappelles pas du nom. Ah, il y en a beaucoup. hein Il mm -hmm. y en a beaucoup. D'accord. Et, et, et donc, qu'est-ce que tu penses euh, en ce moment de la musique ivoirienne Moi, je pense qu'il y a une grande évolution. Il y a Baby Philippe aussi. Mm -hmm, il y a mm -hmm. une grande évolution aussi. Euh, mm -hmm. non, ça, a tout, ça, ça a été toujours euh, bien. Mm -hmm. euh, moi, je les aime, l'air style, les genres de choses comme ça J'aime, j'aime, j'aime, j'aime mm -hmm. Et puis, pourquoi pas, nous, nous on prend, on se Les coupés, décalés, moi, il y a un petit euh, coupé, décalé Que j'avais ch j'avais chanté la première fois mm -hmm. Et Je les ai imités ici Je les ai composés ici nous mm -hmm. mm -hmm. non, non coupé, décalé, on ne chante pas fort comme ça hein. <rire> <rire> oh mais là moi je suis un chanteur au, mm -hmm, Donc mm -hmm. quand je fais le couper décalé je dois chanter ah, clair. Ah, Donc voilà. je dois chanter D'accord ok c'est bien noté Et donc Ferré tu es à Bidjan pour parler Non je dis pour parler euh, Tu es là pour un concert Un, un concert, concert qui oui. aura lieu le 5 novembre prochain Le samedi mm -hmm. euh, à, Après demain, à à voilà, Sofitel, après -demain ouais. au Sofitel Hôtel Ivoire Comment est-ce que tu le prépares euh, Déjà là là Tu sais chaque nuit Hum. Euh, on est en train de travailler. Malgré ouais. tout, on a travaillé à, à, chez nous à Kinshasa, mais on mm -hmm. travaille encore parce que mm -hmm. j'ai eu une petite idée de prendre trois saxophones. Les saxophones. D'accord. C'est des abidjanaises. C'est une dame Abidjanaise qui joue tellement bien les saxos. Mm -hmm. Ils sont à trois. Mm -hmm. Et j'ai pris euh, un gars qui joue au kora. D'accord. Ma rumba, comme je chante la rumba là, je vais essayer de mettre les kora pour voir comment ça va donner, quelles couleurs ça va donner. Donc, au mmh. concert, là, là, je wow. euh, mélangeais un peu euh, Côte d'Ivoire avec Congo. Je ah vois bah, voir quel, quel résultat ça va donner. Waouh, wow. ah, wow, ça va mmh, bien. Mmh. Ok, okay. j'adore mmh. déjà l'idée. Waouh, ouais. wow. d'accord. Ça va être très musique. Mmh. Ouais, très <rire> musical. <rire> ouais. mmh. J'adore. Bah, félicitations déjà pour commencer. Merci. Et euh, si tu avais un message à lancer donc au public ivoirien, ça serait lequel ben, les rendez-vous, c'est le 5 novembre. Je les, je les appelle tous de mm -hmm. venir au Sophie hôtel, Hotel, mm -hmm. de savourer la rumba. Mm -hmm. euh, je serai là pour. L'essence même de la rumba. Euh, voilà, de savourer la rumba. Mais j'aimerais bien que, quand ils viennent, parce que la rumba, ça se danse en, ça se danse en deux. Mm -hmm. Mm -hmm. De rester comme mm -hmm. ça, Combien regarder, faire et chanter. Hein? De yeah? rester comme ça, regarder, faire et chanter. Moi, j'aime aussi quand. Euh, on échange. bouge on bouge aussi vous levez, mmh. on Et danse pour ça Et voilà <rire> je verrais bien mais malgré tout à Sofitel on n'a pas vraiment la piste mmh. bon même euh, assise on peut le danser on peut parce que même même assis tu peux tu, peux, tu peux. ok <rire> Mounia. il y a le sport que tu dois faire. J'espère que tu n'as pas oublié. Le quoi Le sport, non. le Libanga. Ah, oh. ah le Libanga. Ah, ça, ça, va venir après. Ah, ça va venir. Ne t'inquiète pas, n'avoir pas peur, comme le dit mon père. <rire> Hé, hey, papa, au passage, j'ai réussi, je reçois Firet. C'est ah. vrai. Ah. Il, aime, il aime la musique. Salut, il papa. Nous... Voilà. Je pense que tu nous vois. Hein. <rire> il nous voit, t'inquiète. Alors, on va maintenant passer hmm, à ton jardin secret. C'est vrai mm -hmm. qu'on a posé des questions sur ta carrière et tout. Oui. On va maintenant essayer d'évoluer un tout petit peu. On oui. avance. Molo molo comme on dit chez nous. Oui. Donc la seconde partie c'est maintenant encore dans génération 2.0. Pas mal de réactions sur le digital, presque 500 personnes connectées. Euh, en ce moment en train de berretiser de s'afférer. Vous inquiétez pas, hein, tout à l'heure on fera gagner deux tickets pour le concert. J'espère que vous voyez. Mm -hmm. Baisse un peu ah, la main par contre. Euh, de pour baisser. Il voit pas Voilà, ça. là c'est bon. Là bon, tu as la bonne hauteur. D'accord. Ouais, ouais, okay, ouais. Voilà. Euh, vous aurez l'opportunité de gagner ces deux tickets tout simplement en appelant et allez réviser donc euh, vos textes. Euh, de Ferré. je sais pas s'il y a tout et s'il y a dinati voilà réviser les titres comme tant que tant qui vient de sortir avec José voilà si vous maîtrisez bien les paroles vous appelez le 27 225 08 200. on va faire un remake de The Voice et c'est <rire> qui retourner. va se retourner ah, si ah, tu, ah, tu ah, fais bah, bah, bah, on lui donne on lui donne si, si tu fais si ben bah, on donne bah. si c'est Sere Kelly c'est pas la part. peine d'appeler, mec' c'est. Voilà. Entre temps, on continue avec notre invité de ce soir, Ferré Gola. Alors, la question que je m'apprête à, à te poser, pardon, est-ce que Ferré est un cœur à prendre? <rire> <coughs> euh... Il yeah? est mourir. Non. Bug? Oh yeah? Non. Il n'est plus un cœur à prendre? Euh, non. T'es marié? Un peu. <rire> On peut dire comme ça. Hein. Moi, je suis d'accord. Ah, ah, ah, ah. Tu es un peu marié. On peut dire ça. Yes. <rire> est un peu, ça tu dors à deux si, pieds, Je suis. Je suis. Okay, La il est marié. symphonie est en train je de suis. prendre. Je suis, je suis. Oh. D'accord, bah, Félicitations. Mariée. On n'a pas entendu parler. de ça. Nous, on est très affaires. On n'a pas vu ça passer. Donc, on est, on est étonné. Ah, bah, Chacun vit dans sa discrétion. Dans sa discrétion. Ah ouais. D'accord, bah c'est bien. Donc, Ferré n'est plus un cœur à prendre. La prochaine question, c'est selon toi, qu'est-ce qui fait ton succès Je pense que c'est les travail, la voix aussi. Hein. Oui, je remercie Didier, il m'a donné une belle voix. Mm -hmm. et, euh, et les travails aussi. D'accord. C'est quoi ta plus grande peur euh, J'ai peur. Quelle question ça Moi, j'ai peur des gens qui n'ont pas l'âge. <rire> Je sais. Ah. Ça me pas Mounia, tu vois En ça fait, retire. moi, je n'ai pas vraiment peur Mais je suis méfiant Tu es méfiant Je suis méfiant Méfiant d'eux Méfiant de tous les gens qui sont mauvais Dans, dans, dans, dans une chanson j'ai chanté la terre, est devenu, la terre est devenue trop petite pour la méchanceté des hommes Waouh wow. bah, Je n'ai pas peur Je pas peur, mais je suis méfiant Méfiant ouais. mmh, J'ai peur méfiant. de Dieu aussi Mais est-ce que tu te méfies de Mounia Non, pourquoi Ah Mounia, non, je ne me méfie pas oh d'elle hein. Ça, ton ah, pof... je me méfie pas. ça quand tu dois un bon méfiant. Nom, gars, il y a de je... Tout va bien dans <rire> ma vie. Hein. Manger. Et puis là, non, l'argent, d'abord, avant manger. Non, non mais manger. Mais manger, hein. Ah, d'accord. Ok. Manger. C'est l'un qui peut manger au passage. Mais manger. D'accord. Ton proverbe préféré. Lingala, Yessou, Yessou N'oto Loko. Proverbe préféré. Tu peux le dire en Lingala hein, et puis après euh, en, Je vais traduire. faire la tradu. Non, pardon, s'il te plaît. Ok. Euh, faire mmh, la traduction. Malheur à l'homme qui se confie alors. Malheur, malheur à l'homme qui, qui se... se confie. Non, t'es vraiment traumatisé, hein. Oui. Non, sérieusement, t'es traumatisé. Ouais. Malheur à l'homme. Quand on, on dit toujours que chez nous à Lingala, là, la maman bé mota rocheli qui n'aie voilà, pas moto. Toi, c'est ça. Reprend doucement, s'il te plaît, parce ah, qu'on va. Laquelle la la maman bé mota rocheli qui n'aie pas moto a, le moto. la mama B. Ala mama B. la mama B. Ala la mama B. Moto. Moto. Akotia. Akotia. Elikia. Elikia. Et moto. ma moto. Et pa moto. Et pa moto. moto. D'accord, ok, c'est bien, c'est noté. Donc, okay, cool. malheur à l'homme qui se confie à l'homme mmh. C'est ça qui est long comme ça là mmh. Ah d'accord, il n'y a pas de souci C'est bien noté Moon, note ça quelque part Non <rire> Je vais regarder la vidéo après pour réécrire Non, non, <rire> j'ai retenu Et pas Moto, c'est juste ce que j'ai retenu Et, et c'est quoi qui fait ta plus grande fierté aujourd'hui Moi je pense euh, C'est... Durant ma carrière, je pense que non, je, je me suis bâti mm -hmm. Je me suis bâti tant qu'un homme. parce qu euh... Avec les armes que tu avais à ta Oui, oui, avec les armes que j'avais, je me suis battu vraiment pour être aujourd'hui fait rigola. Il mm -hmm. euh, y avait vraiment des hauts et des bas. Mm -hmm. Et je me suis bâti et je suis fier de ça aujourd'hui. Bah, chapeau, nous aussi on est fiers de toi, je te Merci. rassure. Merci voilà, beaucoup. véritable étendard de la musique africaine. Mm -hmm. Et quelle est la chose dont tu as le plus honte ah. oh, C'est manger chez les gens. J'aime coco <rire> Ah en fait, euh, j'aime le respect. Mm -hmm. J'aime qu'on me respecte. Et puis moi, je respecte aussi les gens. Donc, euh, à contrepartie, les respect, là, j'aime ça vraiment beaucoup. Mmh, je compte vraiment à, à mon respect, à moi, et je respecte les gens. Je veux que ça soit pareil. Si quelqu'un me voit il me respecte, moi mm -hmm. aussi, je vais faire pareil. Mais mm -hmm. ça, ce n'est pas ce dont tu as honte. Au fait. Non, il a honte de la honte. Non, non. Il ne veut pas avoir honte. Il veut qu'on le respecte qu'il respecte ah, en globalité, j'englobe tout, en fait. Mm -hmm. Et les respect, c'est... Euh, quand es respectué, quelque part, je pense que non, ça, ça donne tout et si, ça, ça s'ouvre tout en fait. Mmh. Le, le respect, c'est la base de tout C'est la base chose. de tout, ouais. D'accord, ok. C'est quoi ton coup de gueule en ce moment C'est que tu n'aimes pas. Qui t'a énervé. T tu devais avoir un coup de gueule, euh, je sais pas, face à une situation qui t'énerve. Ou bien tu arrives à l'aéroport, t'as fait bizarre. Ou bien, euh, voilà. Euh, c'est quoi ton coup de gueule en ce euh, moment L'aéroport, on a pas, ton de Je n'ai pas pour les moments pour le moment Il fait quoi Il, il n'en a, a pas, pas pour de de gueule. Gueule. le moment Fais que, je... que tu es sage, hein Non, je n'ai pas pour les moments, as mais... pas le moment Tu pas de coup de gueule Bon, je sais que non, ici, je peux dire tout, mais hein, je n'ai pas Je <rire> pas pour le moment De toute façon, c'est pas nous, on t'accompagne à la maison <rire> mais J'ai des trucs qui m'énervent, hein, je te dis J'ai des trucs qui m'énervent on, on nous écoute pas dans la radio C'est nous trois seulement non on pas la radio J'ai des trucs qui m'énervent à ce moment en ce moment-là même À ce moment même C'est dans ton staff non, non C'est pas non, dans ton non. staff Non, non, non non. C'est dans le pays Non, c'est pas dans le pays Là, on a commencé la devinette hein. Devinette, devinette euh, Mounia non, la, la devinette est lancée Non, en fait euh, Qu'est-ce que je peux dire mmh. euh, Non, j'ai pas eh, je. Faut pas faire ça Tu sais quand tu me mets sur la piste Et puis dessus Et puis tu coupes Ça me stresse euh, J'ai pas mmh. J'ai pas Dans ton jockey Tu as joué Il n'y a plus de <rire> Il a fini de parler Le conseil <rire> qui t'a le plus marqué Peut-être durant toute ta carrière, hein. Il y a forcément quelqu'un qui t'a donné un conseil qui t'a servi aujourd'hui à te positionner, euh, voilà, qui a joué un grand rôle dans ta vie ce conseil-là. Ma vie. Mmh. Euh, ben, je me souviens le conseil de ma mère, de ne pas toucher aux fétiches parce que nous dans notre famille on touche pas et mmh. euh, quand tu touches tu deviens fou. Mmh. Ah. Ouais. De ne pas toucher aux fétiches. Faut pas toucher aux fétiches. Oui. D'accord, c'est un très bon conseil. De ne pas aller faire n'importe quoi, de ne pas aller là où tu ne sais pas, signer, tu ne sais pas. Mm -hmm. Donc il faut être vigilant. On appelle ça ZAMU. Il ne faut pas faire le ZAMU. Les, les ZAMU ici. Mm -hmm. Ok, ça. D'accord. Surtout ça. Ok, c'est un très bon conseil en tout cas. Si tu devais remercier une seule personne dans le monde mondial, sur la terre des hommes, ça serait qui La personne qui m'a donné la vie. Ma mère? Ah, c'est C'est trop mignon. Mm -hmm. Je pense que mais a envie de t'adopter là. <rire> <rire> <rire> Imad, j'espère que tu regardes ton temps ferré. Ah, <rire> Et voilà. que tu dois redire Et la gars, même chose. Dans mm -hmm. qu'on va te poser la cassette tu te diras ma maman, elle m'a beaucoup inspiré. Mm -hmm. Sinon, regarde à toi. Alors, ton plus gros cachet. Mm -hmm. ah. C'est le moment. Mon plus gros moments. cachet, je pense moments. que pas la musique. Quelqu'un m'a fait un gros cadeau. C'était oui. pas la musique, c'est ni, ni les cachets, ni rien comme ça, il m'a fait cadeau. Il a donné quoi Une montre en diamant. Euh, il m'a Un donné une, une grosse somme. Mmh ouais. Tu veux passer Il m'attendait pas. Je ne oui. m'attendais pas que non, il va me donner ça et je savais pas aussi. Oui. Ben oui. Attends, c'est-à-dire que c'est plus que les cachets que tu reçois quand tu vas faire Exactement. les concerts Exactement. Exactement. Non, il faut qu'on sache. Non. C'est si une, une, un une femme bien c'est un homme. Attends, c'est une femme bien c'est un homme. Juste ça. Pas juste ça. C'est une femme. Oui. Elle est à moi. Elle ne cherche pas enfant. Hein? Hein? Elle ne cherche pas enfant. <rire> moi je suis là. Ah, hein. C'est une grande dame, oh. elle, Mais moi je suis là. Elle, elle va l'adopter elle... Oui, elle va m'adopter. Mm -hmm. C'est une grande dame. Euh... Ma maman même va, va m'adopter, ma maman. Elle a dit, euh, juste pour ta voix, je, je te donne cet cadeau. Est-ce que tu es arrivais à soulever Faut dire ça me donnait de eh, Tu sais que non, je ne m'attendais pas Les jours-là, j'avais que 7000 dollars dans ma poche Tu n'as que 7000 dollars américains. Tu es conscient que 7000 dollars, c'est l'équivalent peut-être de, de, de 3 millions de francs C'est combien bien, 3 oui, millions Oui, mais nous, nous, nous, nous, on mange les dollars chez nous à Kinshasa okay. Et je suis, je suis parti beau, en voyage bon, tu sais qu'en voyage, tu sors quand même avec quelque chose C'était aller-retour et puis euh, euh, je suis parti pour des jours Et, et c'était dans euh, quel pays ne dis pas. Euh, comment ça tu dis Elle veut prendre nos... ah, C'était au Gabon. Au... Bon, c'était au Gabon. C'était au Gabon. Oui. Minéral. Hein. Ah, il faut que tu elle sois. Be, elle <rire> veut voler nos <rire> mamans. C'est nous de nos mamans. Comment la mettre <rire> de nos maman. Moi, elle l'a vendu. Ma maman, même là. Hmm. C'est sa maman qui est la femme logique. <rire> elle est juste qu'elle ne sait pas encore. <rire> elle ne sait pas. <rire> elle ne Elle connaît <sait> pas. <rire> D'accord. Et euh, les dernières questions, c'est quoi bah euh, la dernière donc euh, à quel moment bah, tu te dis euh, comment la musique ça commence pour toi à quel moment parce que tu, tu étais dans Wingame Musica, mm -hmm. à quel moment tu te dis au moins là faire le groupe là, pas de jeu, je veux chanter moi seul à quel moment Bon, ben, tu sais, notre musique, il euh, y a trop de combats. Hein. Quand on mm -hmm. te combat, c'est là où tu prends là, ta décision de partir. Hein. Donc, euh, là ah, où j'étais dans, dans les groupes, mm -hmm. je n'étais plus la bienvenue. Mm -hmm. Et je cherchais une autre solution. Et puis, je suis partie. Mm -hmm. J'ai dit, je, je vais prendre mon, mon envol toute seule. Et mm -hmm. puis, je suis partie, mais débrouillée. Mm -hmm. C'était difficile quand même. Au début. Au début, c'était tellement difficile. Avec des combats, tout ça, on me mm -hmm. combattait, hein. Mm -hmm. Juste aujourd'hui, bon, de toute façon, ben bon, je me suis battu. Mm -hmm. Et aujourd'hui, j'ai pris mon temps. T'as pu te positionner quand même. Voilà, comme un artiste. Et ça fait plaisir. Ah. Ouais. En fait, de ce que moi j'ai appris, c'est que dans le Wangu Musica, tu me dis si je me trompe, ouais. on ne te laissait pas chanter comme ça. Non, on me Tu laissait devais pas chanter. marcher à pied. Quand vous jouez Exactement Et ah. maintenant marcher à pied Tu sais Congo C'est tellement grand Mais quand tu parlais Des pires souvenirs là, Ça t'a ça pas Mais c'est pas des souvenirs Ça c'est rien Dans ce qu'il a vécu Non j'ai des gros J'ai des, des gros souvenirs encore yeah. Donc eh, mais ça c'est l'étape de la vie Donc yeah. c'est ça Quand je pense à ça Ta vie a chauffé Ouais je dois être Je dois être trop malin mm -hmm. Voilà D'accord Donc euh, explique à partir Où il devait marcher où... Non mais c'est lui Qui doit expliquer ah, bon, Je ouais. dois je... marcher euh, Les concerts peut-être Ça peut être à Cocody Ici on est où on est, bah, Kokodi, bon, on, est Kokodi, Kokodi on est à Cocody, mmh. On est à Cocody, au loin. Mais peut-être le concert, c'est à l'Hôtel Ivoire. Mmh. Et marcher à pied, tu t'imagines. La mmh. star qui doit aller faire le concert, là, lui, marche. Eh, mais ben, on ne me connaissait même pas. Moi, on ne me connaissait même pas. Oh. Mais, mais j'ai marché, j'avais si la, en fait. mmh. la volonté, en fait. J'avais la volonté d'être quelqu'un un jour. Et j'avais la volonté là où on jouait tout. Mmh. J'ai marché malgré tous mes grands frères ils avaient des voitures, tout ça. Il n'y a personne qui s'intéressait à moi. Oh. Ben oui. Parce que c'était la dernière J'avais quoi J'avais 15 ans je sais pas, 14, 15 la musique ans là, c'est pas du jeu Là on commence tôt C'est non, non, non, non, oh, comme le pas. football ici hein. Ah oui, hein, ça commence tôt, très mm -hmm. tôt même mmh. D'accord, mmh. ok ben, En tout cas merci d'avoir répondu à toutes nos questions Ça merci. nous a fait vraiment plaisir d'en apprendre Moi, moi j'en ai deux dernières sur lui ah, ben, uh -huh. Mais tu me diras vrai ou faux hein. uh -huh. euh, C'est en 94 que tu t'es fait remarquer Dans une kerm comme Kermers Kermes hein. Kermesse, à... Kermes. Voilà Kermes. Oui, ah, oui, Pour intégrer Exactement, oui. Oui, exactement. Oui. Et, et tu es la dernière recrue En date de Wangé Avant la dislocation C'est ça oui ça. Et puis c'est Adolphe Dominguez Qui t'a donné le surnom de Ferré ou lui C'est ça Et la dernière pour la route Tu me dis si c'est vrai ou pas C'est en écoutant Jardin Abandonné De Carlito Lassa Que <rire> tu as eu envie de chanter En fait c'est ça On avait un manqué chez nous, on appelle ça les bars. Chez nous, on avait un maquis. Non, on appelle ça cave. Les maquis. Ah C'est la cave. C'est C'est un maquis. C'est un maquis. Donc, chez nous, on avait un maquis. Et du coup, il y avait cette musique-là, ça se répétait dans mes oreilles chaque temps, chaque temps, chaque temps. C'est là où c'est parti. Voilà, c'est ça. C'est comme ça, Azalakapéou aussi résonne dans mes oreilles. J'ai vraiment envie de chanter. N'importe quoi. Il faut dire Azalakapéou qui t'a parlé Azalakapéou. Qui t'a parlé qui m'a parlé. Qui t'a parlé Qui t'a parlé C'est deux plotscho de l'opoi. Ah d'accord, tu as parlé Lingala non <rire> C'est Lingala. qui t'a parlé Qui t'a parlé, qui parlé qui de de C'est deux plotscho. C'est deux plotscho de l'opoi. De l'opoi. C'est deux plotscho de, mmh. de l'opoi. <rire> Merci, merci Ferré de t'être plié à toutes nos questions On va maintenant permettre à nos auditeurs De participer à cette émission En appelant tout simplement le 27 225 08 200 System The Voice Alors il va se retourner the... This is the, this is the, the, voice. the voice Alors Ferré euh, tu vas entendre nos auditeurs pousser la chansonnette juste pour repartir avec un ticket leur permettant donc d'assister à ton concert qui aura lieu ce samedi au Sofitel Hotel Ivoire à partir de 21h. Yeah, yeah. C'est quand même 50 000 francs qu'on vous offre comme ça en vous offrant oh, ces tickets là euh, par oh, personne. Oh, oh. Donc appelez si vous êtes su que vous connaissez pas chanson là. C'est chanson là. ne connaît pas la chanson là. Voilà. Donc allez c'est parti. Allô, bonsoir Oui, oui allô. Faut, ah. pas faut pas pleurer, faut pas pleurer. Non. Tu t'appelles comment Moi c'est Diawara. Non. Diawara Dia... Depuis, Depuis... Il a appelé au début de la mission, au début de, de, de, de l'émission. Depuis quand tu racontes chaté Hein Il y a appelé au début de l'émission. Oui, là. Diawara, je me rappelle. Voilà. Toi. Franchement, si t'avais pas appelé là, j'allais avoir un choc. Alors, Diawara, non. quel est le titre oui. de notre invité que tu souhaites interpréter il y a beaucoup de titres. Tu penses que c'est ce qui va faire que tu as Il s'agit de sauter. D'accord. C'est quelle chanson que tu maîtrises? Bon, alors là. Oh, tu te dis que si tu ne connais pas chanson là, tu ne vas pas rapporter le Tu ne connais pas chanson là, tu ne vas pas prendre le ticket, là. Merci bien. Bon, actuellement, il ne connaît pas, mais. C'est des c'est demain. Salut Diawa, pour tous, pour tous ce qui est divers pour nous. ouais ouais. Salut. Alors, merci. ici, ici, ici, ici, la lingué Olivier. Yeah! Ouais Fort fort fort. Je la passe pas. Fort fort de ta musique de ta musique. Merci merci. Voilà. Allez merci d'avoir. Vraiment on a prié pour toi pour pour tout ce que tu as fait voilà. Merci. C'était un peu voilà. Il y a le bado c'est une. Aujourd'hui ça avec nous. Pas d'eau, pas de. Mais ta bado. Il y a y a y a non c'est là. Je suis de nuance. C'est pas gris, c'est pas gris. Oui. Il s'agit de chanter. Il y a. C'était Merci d'avoir d'avoir appelé 27 225 08 200. Allô bonsoir. Allo, bonsoir la famille. Uh, yeah, oui. bon, bonsoir le frère. Ça, c'est un gars de la rumba, je le sens dans la voix. <rire> Il fait... ah, comment t'appelles-tu? Bonsoir, bonsoir, bonsoir chérie. Bonsoir, c'est maman Tata Et Mounia. Yeah. Oh, on a eu tort. Viens <rire> okay. là a accouché même okay. chose encore pour venir. Perfect. Pourquoi on m'appelle maman Perfect. Tata Meita. Alors, comment tu t'appelles? Aurélien. Demle yeah. yeah. Aurélien. Aurélien. Mm. On va prendre Aurélien. Aurélien, tu sais chanter quelle chanson? Sincèrement, je suis un grand fan de sa musique. Lui, on avait compris. Elle n'a fait de son son, en ingala, mais bon... Faut essayer un peu. Il a... oui, je vais essayer un peu. Non, vous La chanson qui j'aime beaucoup, mm. mm. c'est ah. Pompier Pyroman. Pompier si Pyro si te monde, voilà. de tous mes bah. Coach, Coach, voilà, Coach. Chose à faire, <rire> accepte-moi voilà. comme je suis. Avec Absolument. sens qui te plaît à moi, oui il n'y aura rien de médical. Oui, oui, oui. oui, oui. Aurélie, il faut chanter. La suite à l'Ivoire, c'est tout 100 000. Oui, j'essaie je, de je faire quelque chose. Oui, vas-y. Eh, si tu te pètes la gueule, on va rire. Oui. Hein. Tu nous connais ici. On Mais c'est le fait rigolo qui décide. <rire> on n'a pas changé. Okay. Mais il est trop de nous redonner, est que tu va donner un nœud pas. Est-ce que tu as capté La nuance de le mot. Est-ce que tu as compris oui, le message Qu'est-ce que je mot Oh oh, est-ce que tu de compris Il connaît. quest ce que t'as compris Dis-moi, oh. qu'est-ce que t'as oh. compris Nous, comme un feu nous, nous, Il nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Moi, je me retourne nous, nous, nous, par l'émotion dans sa voix Émotion ouais. Il rejoint Aurélien ouais Asa Aurélien et à, faut digérer ça Asa Asa Asa Aurélien Asa Aurélien, tu sais Aurélien c'est bon ça suffit uh -huh. mmh. ah, rejoint, Aurélien. Ouais, tu, tu es, okay. es d'accord qu'il reparte avec un ticket non il a bien ah, il connaît Pyromane. il connaît Piero ouais. donc il est bon il rejoint ton équipe l'équipe de Voice l'équipe de Trace okay. va se charger de t'appeler mais tu peux passer récupérer ton ticket dès demain matin okay. Bon. Oh, ok c'est bien ok merci, mmh, à vous, merci à vous On n'est pas content <rire> Allez félicitations Au moins il connaît. Si il, une, il, va, il connaît une chose okay. Allez ciao 27 225 08 200 Et donne nous le numéro de téléphone de la radio Mais c'est ce que je viens de donner cher Ike Pascal 27 225 08 200 ça, là quand il fait ça c'est 100 000 comme ça C'est qu'il vient de dire là Non il comme <rire> ça, ça, ça, ça. C'est son Libanga Libanga des numéros Arrêtez moi ça donc, Alors, bonsoir Allo, Yasgan. Allo, bonsoir. Allô? Au revoir. Ah, bonsoir. Ah, ah, c est c est bonsoir. Bonsoir à tous le monde. Bonsoir à toi Bonsoir. Allo, bonsoir. il ne faut pas oh, te battre. qui Frère, on est là. <rire> Molo, tu t'appelles comment Villa Romain. Comment Villa Romain. Villa, Villa, Villa Romain. Villa Romain. Villa, Villa Romain. Romain. Villa Villa Romain. Romain. Romain. Mmh. Bon, j'aimerais saluer. Non, il s'agit de chanter d'abord. s'agit de Villa Romain. Ouais exactement, c'est un grand, grand, grand, grand, grand, pour moi. fais un là? Hein? Mm -hmm. Merci. Bon, j'aimerais participer au jour aussi. Da, on t'écoute, tu veux chanter quelle chanson Bon... Oh. Ah, villa. la Jugement, jugement. Jugement, jugement. Vas-y ouais. Romain, vas-y Romain. Vas Romain. Mais le Ça dépend de quelle partie vous me donnez-moi faut... un champion. Non, il faut chanter, oh. ah, es c'est toi. Tout es ce que tu veux. veux. Mais tu as, as monté le bed plutôt. Oui, tu... mmh il n'a qu'à commencer, -y. Là, pas blanc il y a un bidou mais chante comme faut ça c'est yeah, toi on regarde hein. ton regarde on on on vous vous m'entendez, on on il faut chanter il faut chanter, il mmh, faut commencer oui il faut commencer Romé 30 minutes il prolongation il y a pas Maman, tu peux que tu peux Mon tu peux que mon peux que tu peux que tu peux que Mon mon on peut si on n'arrête pas là, il va Ah non. Il Non, il faut te c'est bon. Non, non, c'est bon. Tu as gagné. C'est moi commencé. tu as gagné. Mais il s'est chanter la chanson de Ferrogola mieux que Ferragola. Il a dit un toucheuse aussi. Oui, vous voulez chanter tout. Vous voulez chanter tout. Villa Romain, viens prendre ton ticket de Villa Romain. Tu as Merci, Pourquoi Oui, oui. Il a compris la chanson. Villa Romain, je tu veux qu'il chante tout Attends Attends Romain il veut que tu chantes. Il est ému. Il veut que tu chantes tout Le concert a commencé. ça, va Touchezé, tout tout tout tout touchezé tout c'est <PTSD> de la maman, comme maman, tout, on <coughs> Romain, oui, fait... oui? tu as le ticket. Si tu veux, oui, tu as le ticket. Il a, a donner ton numéro à. à, à tu, comment on appelle ça Il va t'appeler sur ah. scène. Tu vous fait ça là, c'est. Où est-il Tu as pas ah, mouru ah, ah, Tu sais, ah, je n'ai qu'une parole. C'est moment-là Il a ah, dit n'a pas fait, il a fait ça. C'est de toi, c'est de sa famille. C'est de sa famille, c'est de moi. Mais il te disait Romain est en train de chanter. Il a soulevé certaines émotions chez Poutchou, le grand gaillard qui est caméraman ici, le légendaire. Il dit qu'il veut chanter. C'est la <rire> première fois. <rire> Ahmed, sois pitié. Non, pardon, s'il te plaît, deux non. minutes. Pardon. Je n'ai pas, pas de tickets Non, c'est <rire> pas. Il ne veut même pas tiquer. Ah, il tu veut l'accompagner. Viens, viens. Il veut écouter la, la chanson. Hé hé hé hé hé pas de c'est la première fois dans l'histoire légendaire de du d'Ivoire <rire> Attendez, ça pas passer comme ça Je suis désolé, il faut qu'il a fait ton spot Alors, Poutou, c'est notre gars, notre cadreur Il s'appelle Ahmed, il ne parle pas C'est le gars qui est vraiment, comme on dit chez nous Il est muet, bobo, il est très respectueux de tout Il est très timide est, Il est soumis, ouais <rire> C'est la première fois que Ahmed se porte volontaire cest à genou. habituellement, c'est notre détacheron. Mais pour une fois, cet homme te porter volontaire, on n'est pas responsable de tout ce qui va découler de toute cette histoire. Donc Ahmed, c'est quand tu veux, je viens de baisser le bête pour toi. Nous tous sont élégants dans ta bouche. Coup de fila yaouez Attends on a une guitare 486 semaines à mon livre vraiment ironie C'est ça marque ouais. <suit> de la fête C'est la 4666 Coup de fila C'est la 4663 486 semaines mon livre N'est vraiment ironie Merci. celui qui s'amuse, toi, prend balle. Ça c'est moi il a dit Ah, là c'est Oh bravo, bravo, bravo bravo. Bah écoutez, si vous êtes avec nous Bah vous faites bien parce que de toute façon Comme on le dit toujours, il n'y a pas mieux ailleurs On est dans Génération 2.0 On prend beaucoup de plaisir à vous entretenir entre 20h et 22h Et ce du lundi au vendredi Et ce soir notre invité N'est autre que le grand, le costaud, le fabuleux il va nous, Il va nous gratifier donc de ses notes vocales aussi singulières qu'agréables mmh. sur trois de ses titres et mmh. tout ça c'est pour donner un peu la trame de ce qui va se passer ce samedi 5 novembre du côté de Sophie Sofitel Hôtel Ivoire à partir de 21h 50 colo 100 colos <rire> 50 000 et 100 000 francs. Je fais la traduction. Merci beaucoup, Mounia. Bah, euh, Ferry, c'est quand tu ça. veux, les instrumentistes sont déjà en position. Tu vas les rejoindre avec, avec le micro. Bah voilà. Ah, ah. Le, avec ah, le ah, micro. Comm qu qu comment tu comme t'appelles, cher ami? On va faire les c'est Charlie Solo. Charlie Solo. Marcaoz Freddy. Freddy. Freddy Marcaoz. Marcaoz Freddy. Et Dakhno, Charlie Solo ça Non Ça fait 5 000, 5 000 Ça, ça fait 000. déjà 5 000 dollars 10 000 <rire> J'ai d'abord respiré le nom <rire> On va positionner Ça va la taille du micro Bah oui c'est bon Et ça commence Si vous êtes sur le direct Restez connectés On se dit à tout à l'heure C'est Ferré qui prend la parole aujourd'hui J'ai choisi la ZIC. J'ai choisi de vivre sur scène Victime de mon succès J'en oublié les... Sing a girl, sing a Sing a sing a J'entends comme un girl Dans mes temps, sing a sing a Oh, sing a sing a Si ma si ma gueule, à quoi bon attendre signe Je ne pas à en profiter? Et je les yeux fermés au ciel qu'ils veulent pas me faire quitter. Si ma guerre, je ne sais pas pourquoi je le fais. Si je ne savais, si seulement je savais. Sing again, sing again, sing again, sing again. J'entends comme again, dans mes pas. Sing again, sing again. Oh, sing again sing again. sing again, sing again. Sing again, sing again. Si vous savez que ça les perdait. Fallait vite de me regarder, me regardez, m'a bien fait remarquer. Chantre des grailles, chantre des Si vous savez qui ça les fallait vite de me regarder, me regarder, m'a bien fait remarquer. Chantre des chantre des si de me regarder. Me regarder, de de Oh, c'est gaga, c'est Sing Again, sing again, si vous savez que ça les barde, fallait éviter de me regarder, me regarder, m'a fait remarquer, chantre des crailles, chantre des crailles, j'ai choisi la zone. J'ai choisi de vivre sur scène, victime de mon succès, j'en ai oublié l'essentiel. Ecoute, mes veines, toi-même tu connais. Ma sorte de la galère, sortie du quartier. Grâce au tout puissant, je puis décoller. J'entends celle ma raisonnée. Sing again, sing again, sing again, sing again. J'entends comme again. Si vous savez qui again, barder sing vite Sing me Sing Again Sing m'a s'il y a bien fait remarquer. Je suis en train des cry, je de Oh, c'est c'est C'est c'est deux titres Deux n'est pas là Presque il a eu la mort, il Souffrance Il y la Il N'a qui la phrase décisive, Slow, slow, ouvissant. Montez-vous, souris, clamatez-vous, Na kokyo boca, salela ngata, matisucie. Ona bata minha ona, simango mabise ona kaka. Lu sombo nangai, la récarnation, son matabe benayo. On a rééquipé avec son abat, par un ta seul. On taqui et panasalaki, et panayo bolingona, maï, motemanan, maï, yo sona, maï, bolimona, maï, mapa, son yo Ah. Nasalaki n'a espoir que j'aime beaucoup voyant à finaliste dishira ka infornabula kozomali susote la ritmo lo tomo como aquí deja papiyou boyao o catia ma papuna kotinga mayona colanda la yona kotinga mayo yo salino sonan molimo mo limona jaima ba yo Na sa sa pas la casa comona, tenga ninia copanda, ataconyo qua mana ye, cas exercices one cosu ma ye. Poravana mo sala ninina, bolingo pour ceux qui n'ont pas de nuit ce qui ne mon pas des gens qui des qui ne sont pas des gens qui planète, qui on a récupéré par retard on a pas de sentiment on a pas de comptes à On a pas de de oki motabo so toa kwase parabino senho mai kopime la yeto como na boye bona chambeu kama koma mien koma manabi bako yanetmoi mi doko bambali panga nasima o pepe o kore rete e bako e fasé como noy ala bato bako kenena lo o kokulena I'm a Ah, Gabriella gott. Shee, shee, shee, shee, shee, shee. Shee, shee, shee, shee, shee, shee, shee. Shee, shee, shee, shee, shee, shee. Let's Si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 Mais dans ce en dans l'a l'a que ça 2.0 Le soir, pendant deux heures, prend le pouvoir sur trace. Une voix aussi singulière que délectable. On a vraiment, mais vraiment apprécié tout ce qu'on a entendu. C'était de la rumba à l'état pur. On n'a pas compris grand-chose. Moi, je comprends pas Lingala, mais j'adore écouter. Euh, C'était vraiment reposant. C'était, en fait, Lingala. C'était une belle langue. C'était teinté d'une note de sincérité. Tu comprends pas, mais t'as la chair de poule. Je sais pas, je sais pas trop de, de quoi tu parlais <rire> dedans. Mais c'était fort! Oh ouais. fort. Je, je, pour la première fois, je suis restée calme pendant un live. C'est la première fois que la radio, le, bon, l'assistance reste calme quand on mm. fait. Enfin, sinon, on a plus <rire> Non, c'est trop bon. C'est de la musique. C'est ouais, trop beau. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, euh, surtout les internautes en ce moment. Il y a beaucoup de pleurs. Je ne sais pas trop pourquoi on pleure. Évite de dire les mots en lingala parce que tu ne comprends pas. Ils disent souvent ah ouais. des choses qui ne sont pas catholiques. Ils ne <rire> sont pas catholiques, d'accord. Il euh, y a quelqu'un qui met le chair de poule. Bon, y a, euh, bon je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il a écrit en lingala. Euh... Il dit faut pas aller, oh. Gaulois à vie ouais Gaulois c'est sa fanbase je ah, pense ah ok d'accord le plus grand chanteur de l'histoire musicale de mon continent Yarmoukolo ah non je dois et pas dire dit. voilà ok d'accord euh, Mbem Cruz merci on a bien compris la voix d'or originale et tu sais rien d'accord le padre love m... anti-autotune Jési oui, Jésus oui, oui. des Déniens euh, tu mérites la protection de Dieu ah ça ça m'a touché quand j'ai vu ça il euh, y a également il y a beaucoup de Lingala ici si la vie pas. est belle avec toi j'oublie mes soucis. Eh. Ah eh. Ça c'est bien. C'est Penda eh. qui dit Amen hein. euh, Delicia qui dit euh, la voix mélancolique. Et Bravo et... à toi monsieur le préfet de la musique congolaise. Il y a un boulot oh. qui pleure seulement. Moi je prends les noms comme ça. Hein. Mmh. Les pâtres c'est venu comme ça. Ah. Mmh. Nicabronina c'est venu comme ça. Et ça veut dire quoi Nicabronina mmh. Nicabronina ça veut rien dire. Hein. Ah. cest à <rire> que j'aime bien Nicabronina. <rire> <rire> ça, ça, veut dire quoi, ça veut rien dire, Là, ça veut rien dire. Ah, ah, ouais. okay. On, On dit laissez Ferré chanter, s'il vous plaît. Sa voix guérit les malades. Hey oh Amen. Hein <rire> Le père de l'indépendance de la musique congolaise. Le champion de leur champion. Ah. Oh. <rire> Total respect à toi, mon champion. Bah, franchement, les, les, les messages d'encouragement euh, ne n'arrêtent pas. Ils ne t'arrêtent pas d'éloges à ton égard. Merci. Félicitations, ce qui témoignent donc euh, de la ferveur que tu mets euh, dans ton travail. Et on ne peut que t'encourager. Et puis, on espère te voir encore très très bientôt avec oui, oui, oui, bien euh, le single dont tu parlais tout à l'heure euh, au mois de février. Au mois de février, euh, c'est la... un deuxième volume. Je vais venir la présenter ici. Yeah on est, est dans C'est Jensen, ah, ah. on aime et on adore. Et Trace Kito, que vous allez savourer sans modération là-bas également. Bon, Merci à toi, Africa Ferra. aussi. Africa aussi. Mm -hmm. Merci bien. Merci. Merci. <rire> euh, on a malheureusement fini. On est malheureusement au terme de cette émission. Voilà, ça nous fait mal, oui, on, on oui, est Oui, oui, oui, il fallait que je chante <rire> même quatre titres, cinq Et titres. <rire> euh... Non, il, qui, qui a les aille samedi conseil, là, où... Samedi, il est allé le voir le reste. Oui, oui, ah, oui. oui. Et puis, il ne faut pas oublier, tu dois appeler quelqu'un, viens si, te donner son numéro, ça s'appelle Villa Romain. <rire> Villa, <rire> Villa Romain, tu, yeah. si tu m'attends, il faut venir devant moi, on va danser avec toi, je vais te faire monter au podium. Hey Villa hey Romain. Villa Romain. Spot, qui était spot, ça s'appelle banga 5 000 dollars. 5 000 dollars. dollars. Ah, ils ont en train de terminer musique. Ah oh ouais. Bah écoutez, chers auditeurs, ça nous a fait vraiment plaisir de vous entretenir. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Ouais. On se donne rendez-vous demain encore. Demain. Voilà, demain. Sans faire rigoler Sans faire rigoler Sans on se ouais. donne rendez-vous cette Sans faire l'émission continue. Et puis bonne journée, bonne soirée à vous. Ça a été tellement bien. Donc oh, c'est chouette. Je suis régalé là. Oh, mmh. c'est bien. C'est bien. Mmh. Je vous ai dit, on est fort, on ne fait pas exprès. Voilà, sans prétention aucune. Allez, demain, vous nous aurez jusqu'à 23h. Parce qu'il y aura l'heure du crime. Donc à partir de 22 h les enfants allez dormir et les grands vont s'occuper de la suite de l'émission. Euh, on va parler de sujets de grandes personnes. Donc voilà. D'ici là, portez-vous bien. C'était Meïta, c'était Mounia, c'était Ferigola, c'était toute l'équipe. Merci pour Meïta, mais ans. merci Mounia aussi. Dommager. Merci. Allez, ciao. Ciao.